Donc ça, gens de l'internet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP-Faction du moment. Les amis, je vais vous parler aujourd'hui de la dernière mise à jour que nous avons faite où vous êtes tous énervés, vous me détestez, vous voulez tous ma mort Sapristi. et aujourd'hui je vais vous expliquer les raisons de ceci et euh, quelques petits trucs qui n'ont pas été nécessairement... Euh, dit dans le patch note ou quoi. Donc, premièrement, pour commencer, les amis, nous avons réglé le gros problème des lags. Donc, c'était un gros problème des lags. Il venait des, des systèmes de pistons. Pourquoi les pistons C'est très simple parce que... On n'avait jamais eu ce problème à, à l'ancienne version parce qu'à l'ancienne version, les pistons étaient incraftables, mais achetables seulement au shop pour genre 2000 de coins, je crois. ITM, euh, 800, 800 coins, le piston. OK. Donc ça, ça a limité d'une certaine façon les... Euh, les pistons, les gens ils ne pouvaient pas nécessairement les acheter à chaque fois, ils devaient aussi, euh, ils ne ils pouvaient pas les crafter, ils devaient seulement les acheter, et les farms étaient beaucoup moins grosses, et donc il y avait beaucoup moins de pistons. Avec le nouvel système de blueprint, c'est devenu assez simple de les crafter, parce que c'était cra le craft normal, avec tout simplement, il faudrait tout simplement trouver le blueprint de piston et le blueprint de piston était vraiment simple à trouver les amis. Donc... Ensuite, ça a causé un énorme problème que les, les, les pistons faisaient laguer le serveur. Comme vous voyez, là en ce moment, même si on était 50 sur le serveur, si les machines étaient activées, le serveur était injouable et le PEP était de qualité très très très mauvaise. Donc, nous avons décidé de désactiver les pistons sur les citrouilles et les melons pour favoriser le fait que les gens utilisent maintenant les harvesteurs et les... Euh... Euh, les, euh, comment ça s'appelle? Euh, les harvesters et aussi les euh, casse slicers. Voilà. Donc, comme on peut voir ici en ce moment, c'était des machines grosses comme ça qui avaient partout qui faisaient lag énormément le, le serveur. Bon, là ils, pour, pour cette faction là, c'est à favoriser ils, ils nous ont quand même été sympas. Ils nous ont, ils nous ont, ils nous ont, ils les ont tout enlevé et tout. Mais euh, en gros, vous pouvez maintenant revendre les pistons que vous aviez en trop. Donc, si vous avez des pistons et tout, vous pouvez les revendre maintenant pour 150 de monnaie le stack. Vous allez me dire, oui, Michael, c'est de la merde, on a fermé plein de temps pour les machines et tout. Je sais, je comprends, les amis, et c'est pour cela que euh, je m'excuse sincèrement. On aurait, on a juste mal géré au début et on voulait pas que la version se termine dès maintenant parce que le PvP était vraiment devenu injouable. In, in et ça aurait été vraiment désagréable pour vous euh, de continuer à jouer sur le serveur et ça, on aurait perdu de plus en plus de joueurs. Bon, il y a une bonne nouvelle quand même à tout ça. Maintenant, les Hoopers, donc les Hoopers, ils prennent du 16 par 16. Donc, à la place que ça soit, par exemple, on prend les jack o ici. Comme vous voyez, ça prend 16 par 16. Donc, ils vont se choper de 16 en 16. Donc, les hoopers, ils vont beaucoup plus vite qu'ils allaient avant. Donc, ça peut vraiment être euh, utile pour ceux qui font des farms avec les, euh, les Harvesters et les k Je vais essayer de voir pour Aikubo. Bon, je sais pas si... Je crois qu'il va être fâché que je vous montre. Mais, euh... Euh, A... Non, K... Ouais, voilà, donc il y a des farms comme ça qui existent, qui est quand même assez populaire. Donc je vais vous montrer celle-là. Mettons, vous mettez le casse par exemple ici. Le casse va tout récupérer et ensuite il va tout stocker dans des coffres. Comme on peut voir ici, lui il utilise des coffres en volcanite et comme on peut voir, ça récupère extrêmement rapidement parce qu'il a un upgradeur en volcanite. Donc il faut savoir que le l'upgradeur en volcanite avec l'harvester euh, et tout ça, ça récolte quand même trois fois plus vite, trois fois la, la quantité par récolte. Donc c'est très, très, très, très, très énorme. Euh... Donc voilà, c'est beaucoup mieux que les machines à redstone, et en plus, ça fait beaucoup moins laguer. De plus, vous allez me dire, ouais, mycons, c'est de la merde, c'est trop dur à crafter. Oui, je suis d'accord, mais nous avons euh, réduit le craft. Donc, attends, je vais juste trouver l'harvester. Donc, euh, c'est ici. Donc, l'harvester... Oh, c'est même pas là, <rire> ok, c'est pas... Je <rire> suis perdu, c'est ici. Donc, l'harvester et le castlacer, maintenant, les deux crafts ont été réduits. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, harvester, maintenant... Ça vous prend le cœur en volcanite, mais le cœur en volcanite, les amis, il coûte maintenant 4 poudres seulement à la place de 4 lingots. Donc voilà. Et le casse-licer aussi, le craft a été réduit. Donc à la place des 2 poudres qu'il y avait ici, c'est juste un cœur maintenant et c'est aussi 4 poudres. Donc vous allez me dire, ouais, Mycon, c'est quand même difficile à avoir de la poudre de volcanite. Oui, je suis d'accord, les amis. Mais euh, les casse-licers, maintenant, ils sont obtenables dans les votes. Les events, euh, et ils sont vraiment obtenables vraiment partout. C'était vraiment rajouté partout et vous allez pouvoir les gagner quand même assez facilement. Donc, c'est plus euh, un item aussi rare que c'était. Et comme vous voyez, ça récolte automatiquement et ça s'en va directement dedans et ça descend ensuite. Bon, lui, malheureusement, euh, il n'a pas de grand stockage. Il pourrait faire un stockage beaucoup plus grand. Et en plus, les harvesters comme ici, lui, c'est la meilleure farm la plus optimisée, si on peut dire ainsi. Parce que si vous ne saviez pas, le, euh, le casse-esser, il prend du sort du 8 de largeur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, il prend jusqu'ici, et ensuite il prend euh, de, je, 16 de hauteur, donc 16 en haut et 16 en bas, donc les 16 blocs du, en dessous là, il va tout récupérer, tout ça, jusqu'à ici, donc voilà, 16 de hauteur, 16 d'en haut, donc c'est sur 32 blocs, si tu mets le, le, le casse au milieu, ça peut être sur 32 blocs, euh, donc c'est quand même hyper cheaté, parce que ça peut prendre, comme vous voyez, ça fait quand même la moitié d'un chunk, il n'y euh, a plus de limite par chunk aussi, il y avait une limite de 1 par chunk, je crois que ça, ça a été retiré normalement, euh, faut juste que je regarde. Ouais, c'est vous voyez, je peux en mettre plusieurs dans le même chunk, il a pas de problème avec ça. Même chose pour les harvesters, vous pouvez en mettre plusieurs dans les chunks. J'ai pas de farm à, à, à, à que je pourrais vous montrer vite fait. Non, euh, farm, non. Il y j'ai pas vraiment de farm que je pourrais vous montrer, genre où ce qu'il y a des euh, euh, des farms de cannabis. Non, il n'y a pas de. Pas de forme de cannabis que je pourrais vous montrer malheureusement, mais les harvesteurs, ça fait la même chose les amis, vous pouvez mettre comme ça, ça récolte sur du 8x8 et euh, ça récolte assez rapidement si vous avez un harvester et tout. Les machines sont devenues de plus en plus simples, on veut vraiment focus là-dessus, on veut vraiment que vous utilisez ça les gars parce que ça ne fait pas laguer le serveur c'est conneries. Donc euh, c'est vraiment les pistons et tout, c'était une grosse erreur de ma part et j'en suis vraiment désolé. Il y a aussi quelques petites modifications aussi qui ont été apportées, donc laissez-moi juste ressortir le patch note vite fait, mais il y a d'autres des, des, modifications qui ont été effectuées aussi, le bar made, il est maintenant il est maintenant disponible avec des textures différentes et il n'y a pas de bug de dupli, donc avant, il y avait le, bon, un problème de duplication avec le, le barmaid, c'est ça a été corrigé maintenant, chacune des textures a une bonne texture et tout, donc vous pouvez voir la bière, le martini, le, le whisky la tequila, le mojito, le champagne, le vin et vous allez vous allez me dire, ouais Mycon c'est trop cheaté, on se fait de l'argent trop facilement les gars, le bal top, il y a il y a plus de, de, de gens qui perdent qu'ils gagnent. Genre, euh, on peut voir avant, comme il y a juste Vivi, mais lui, Vivi, euh, voilà, c'est un autre euh, spécimen. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui ont monté beaucoup en bas top. Je vous promets, la vie de moi, faites-moi confiance, j'ai les statistiques sur mon deuxième écran. Il y a plus de gens qui ont perdu une monnaie qui en ont gagné. Alors, vraiment, pas... les gens, ils croient que c'est facile à... à se faire de la thune, mais pas, pas, pas, pas du tout. Ensuite, jack... la limite de jackpot va être augmentée à 5000. Donc pour l'instant, c'est 1000, mais ça va être euh, augmenté à 5000. Euh, donc voilà, les bugs... Attends, j'ai changé de channel. Les bugs de Goin vont être corrigés aussi bientôt. Il y, avait un bu... Il y a un bug de duplication. Lorsqu'on parie contre soi-même, on... on arrive à dupliquer nos items lorsque tu gagnes. Euh... Ensuite, les slots, les prix ont été descendus à 20 000. Donc on a vraiment euh, bien... bien travaillé sur ce, ce petit truc-là. Je vais regarder vite fait qu'est-ce qu'il y a été d'autre. Donc, ouais, maintenant, vous avez la, le slash shop, les, les pistons qui sont optimisables au shop, une mise à jour sur un tip donc vous avez des ajouts de sanctions, président de, de, de sanctions et sanction, mise à jour équipe. Il euh, y a la modification de toutes les descriptions des channels et tout comme ça. Si vous voulez voir vraiment tout le les, la, la patch note, vous pouvez aller sur le Discord de KFaction, le lien sera en description. Mais on a aussi mis à jour le règlement, donc voilà. Si vous êtes intéressé, et euh, si vous avez des questions, des problèmes ou quoi, n'hésitez pas à faire un ticket support et je suis là et je vais vous répondre dès que possible. C'est moi qui s'occupe la, la plus grande partie du support. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire Ouais, Icons, on a passé des heures et des heures à faire des farms, mais moi je dois faire ce qui est le mieux pour le serveur. Je sais que malheureusement, il y en a peut-être d'entre vous que ça déçoit et tout. Je, je suis conscient, mais on n'avait pas le choix pour que le serveur et l'économie, euh, pas l'économie mais que le, le bon via, le, le, la, pour la longévité du serveur, je sais pas comment expliquer, mais bon, en gros, si on avait laissé ça comme ça, le serveur aurait coulé dès demain parce que tous les tous les jours ça s'est empiré, empiré, empiré, et le serveur est lag, lag, lag, lag, lag, et au bout d'un moment, ben bah, il n'y a plus personne sur le serveur quoi. Donc on avait pas choisi de faire un patch drastiquement comme ça. Je suis conscient qu'on aurait peut-être dû prévenir d'avance ou faire quelque chose de euh, mieux l'annoncer et tout, prévenir pour que les gens puissent aller le temps de farmer des harvesters ou des trucs comme ça. Malheureusement, c'était devenu vraiment un gros problème et ça niquait vraiment le PVP, nos events et tout. Donc, on n'a pas eu le choix d'agir de, de, rapidement et c'était la seule solution qu'on avait en, en, en, en marge. J'avais une autre solution, mais malheureusement, avec, avec l'avis de quelques joueurs, c'était une solution de merde. Euh, donc euh, malheureusement ben j'ai pas pu faire cette solution là mais bon euh, ne vous inquiétez pas il y a une grosse mise à jour qui arrive euh, très très très bientôt Je, là ça nous a retardé un peu c'est sûr parce que bon, les développeurs ont dû travailler sur cette euh, pour fixer problème -là. mais une mise à jour il euh, y aura des trucs euh, en rapport avec la pêche il y aura les runes il y aura plein de trucs euh, qui, qui arrivent vraiment rapidement donc soyez l'attentif les gars tout ça arrive très très très bient bientôt et puis euh, je vous remercie énormément de votre support. C'est un truc de malade, K faction euh, vraiment, cette version-ci, c'est un truc de ouf. Je sais qu'on a perdu beaucoup de joueurs à cause de Vanadia et qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont quitté le serveur rapidement au début parce qu'on ne remboursait pas et tout. Maintenant, on rembourse et si jamais vous avez un problème, un crash ou quoi. et Bon, voilà, quoi. Il... On a essayé de régler les problèmes le plus rapidement possible. Et puis, si vous pouvez donner à K faction une deuxième chance de vous prouver que maintenant, le serveur est le du mieux possible, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. c'est Icons et à bientôt pour une nouvelle vidéo.